Aujourd'hui, nous avons fait découvrir l'un des grands projets de la communauté d'agglomération qui est le réseau de randonnées, de sentiers de randonnée de la boucle du Nord-Grand-Terre. Nous étions aujourd'hui sur les communes de Port-Louis et d'Anse-Bertrand où nous avons invité... Les élus, les techniciens, nos partenaires qui ont travaillé avec nous, notamment le Conservatoire du littoral, l'ONF, euh, le, le Parc national, qui ont travaillé avec nous à l'élaboration du contenu que nous avons ici sur euh, l'application mobile qui permet de découvrir le tracé qui va de Beauport à la Mahoutia, en passant par la pointe de la Grande Vigie. C'est un concept nouveau qui euh, va participer au développement économique et touristique de la région du territoire du nord -Ganté. Donc, euh, il a fallu que nous prenions date pour que nous nous rendions sur euh, le territoire, visiter, découvrir, voir un petit peu euh, ce que c'est que le boucle, la boucle du nord Donc, euh, nous terre Donc, nous n'avons réalisé qu'une petite partie aujourd'hui puisque cette boucle s'étend sur à peu près 250 km euh, du, de la ville de Le Moule euh, en passant par Petit Canal, en se pour lui et Mournalo. Donc ma mission dans le cadre de cette application c'était de développer toute la partie numérique, à savoir la conception du site vitrine, la conception de l'application mobile en elle-même, ainsi que la formation pour les agents de la CNJT. Donc, le projet consistait en fait à mettre, à valoriser l'ensemble des 42 premiers kilomètres de la boucle du Nord Grand Terre au travers d'une application qui renfermait tout plein de technologies, à savoir le lecteur de QR code, le, la borne Bluetooth, le Wi-Fi, euh, les données géoralisées, du, de l'audio, de la vidéo, des articles, des photos, etc. La journée s'est bien passée, donc les, les, les premiers testeurs ils sont satisfaits de leur visite, ils ont pu faire... Euh, Circuit en ville, circuit au bord de mer, circuit sur le littoral, incursion à moins lui. Donc je pense qu'ils ont pu voir toutes les facettes que propose l'application mobile à ce jour. Moi, ma mission dans cette, euh, ce projet, c'était de chercher du contenu. Donc contenu audio, euh, vidéo, photo, etc. Et euh, de géolocaliser les sites d'intérêt. Donc qu'est-ce que c'est qu'un site d'intérêt Par exemple, ça peut être un site archéologique, un site historique, un site patrimoine naturel, euh, un site de visite, euh, voilà. Donc c'était mon rôle dans, dans, dans ce projet. Cette interaction euh, multimédia, eh bien, que ça va permettre à davantage de touristes eh bien, de venir euh, sur ce territoire euh, qui, des fois, est un peu délaissé au profit d'autres sites touristiques. Et justement, ce, euh, cet outil permet de pouvoir eh bien, euh, varier, pouvoir découvrir et de pouvoir aussi ben, préparer son déplacement au sein du territoire avec la visite de sites euh, environnementaux, découvrir des lieux euh, de, historiques et aussi ben, découvrir aussi des artisans. Alors, ici nous sommes sur le site du Trou à Montlouis. Qui est un des espaces cachés, secrets que les non Terriens partagent uniquement avec euh, quelques initiés. Et sur ce site, vous pouvez découvrir une crique qui est calme même par euh, même par temps même par euh, même par mauvais temps, où on peut se baigner tranquillement. Ou c'est comme comme vous le voyez ici sur la photo, c'est une anse qui est limpide. Où on est en retrait, à l'abri des regards. Et comme le dit la légende, Mon louis vous venez prendre euh, euh, un petit bain, mais dans le plus simple appareil. Vous regardez ETV.